On considère aujourd'hui que 15% de nos activités pourront être robotisées d'ici 15 ans. Alors ça signifie concrètement qu'un peu plus d'une demi-journée par semaine, nos activités seront robotisées. La bonne nouvelle, c'est que plus on robotise, plus on humanise. Les robots vont s'emparer de toutes les tâches procédurales, toutes les tâches qui peuvent être décrites et on va accorder de plus en plus d'importance aux compétences comportementales qui vont faire la différence dans les expériences de nos collaborateurs et de nos clients. Donc on considère qu'il faut investir de plus en plus d'énergie sur l'acquisition de ces compétences comportementales qui seront cruciales pour l'avenir de l'entreprise dans les années qui viennent. La formation est elle aussi de plus en plus impactée par la robotisation puisque nous allons utiliser de plus en plus de robots pour capter des données sur les apprenants et proposer des parcours individualisés en termes de contenu et de préférence d'apprentissage à ces apprenants pour leur permettre de tirer le meilleur de leur formation.